Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous propose de préparer un verre à étage digne des plus grands cocktails, même s'il ne sera pas possible de le boire. Pour ceci, il vous faudra un verre haut et assez fin, de l'eau colorée avec du colorant alimentaire ou du jus de fruits, un sirop d'une autre couleur, du liquide vaisselle coloré et de l'huile. Pour commencer, si besoin, colorez votre eau puis versez-en dans votre verre à cocktail. Remplissez environ un tiers du verre. Prenez ensuite du liquide vaisselle et penchez fortement le verre avant de le verser tout doucement en le faisant couler sur le bord. À votre avis, à quel niveau du verre le liquide vaisselle va-t-il se placer Vous pouvez mettre la vidéo en pause et proposer une réponse en commentaire, mais ne le postez pas tout de suite, je vais vous poser plusieurs questions aujourd'hui et je compte sur vous pour ne pas changer vos réponses au fur et à mesure. Maintenant, observons Le liquide vaisselle va se placer au fond du verre au lieu de se mélanger avec l'eau. Prenez maintenant du sirop et, toujours en penchant le verre, versez-en le long du bord. Deuxième question, où le sirop va-t-il se placer par rapport à l'eau et au liquide vaisselle Deuxième observation, il se place tout au fond du verre. Il est maintenant temps d'ajouter le dernier ingrédient à ce cocktail plus très buvable puisqu'il contient du liquide vaisselle, il s'agit de l'huile. Comme le reste, on va la verser en penchant fortement le verre et en le redressant doucement au fur et à mesure, parce qu'il commence à être bien plein Dernière question du coup, où va se placer l'huile par rapport aux trois liquides que contient déjà le verre Et dernière réponse, tout au-dessus On a maintenant un superbe verre à étage Et vous aurez sans doute compris qu'une des techniques pour éviter que des liquides ne se mélangent quand on les verse est de pencher le récipient et de les faire couler doucement sur le bord Gardez ça en tête, on s'en servira dans une prochaine expérience. Mais ceci dit, ça ne marche pas à tous les coups. Si je mets du jus de fruits dans un verre et que je verse de l'eau colorée doucement en penchant, les deux se mélangent. On dit que ce sont des liquides miscibles, capables de se mélanger l'un à l'autre. On peut parfois réussir à verser deux liquides miscibles dans le même verre sans qu'ils ne se mélangent directement, mais si on agite ou qu'on attend suffisamment longtemps, ils finiront par se mélanger quand même. En revanche, si je mets de l'eau dans un verre et que j'y ajoute de l'huile, elles ne se mélangeront pas. Même si j'agite, l'huile va spontanément retourner à la surface de l'eau. Ces liquides ne sont pas miscibles. En résumé, deux liquides sont non miscibles si, même après agitation, ils ne forment pas un mélange homogène, contrairement à deux liquides miscibles. Et l'huile se retrouve au-dessus de l'eau parce qu'elle est moins dense, ses molécules sont moins tassées. En fait, c'est un liquide qui flotte sur l'eau. Finalement, ce n'est pas si simple de remplir un verre. Et vous, quel cocktail avez-vous préparé Quel liquide avez-vous réussi à verser ensemble dans un verre sans qu'il ne se mélange Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. À bientôt pour une nouvelle Petite Manip